La brasserie, c'est le prolongement de, finalement des, des frangins. L'idée, c'est de pouvoir déjà avoir un, un lieu qui nous permette de brasser dans des conditions idéales. Cette brasserie, c'est super important pour la qualité de notre bière. Parce qu'on aura du coup une atmosphère euh, contrôlée, très bien isolée, on pourra gérer la température, on aura une chambre tiède pour le vieillissement de la bière. Enfin, on a vraiment tout pensé de A à Z dès le départ pour le, le, le développement de la bière, pour qu'elle elle vieillisse comme il faut et qu'on puisse proposer dans notre boutique des bières qui soient déjà en fait, euh, parfaites hein, en quelque sorte. Mais c'est aussi avant tout un, un lieu qui va nous permettre aussi de recevoir tous nos frangins, toute cette communauté qui, qui nous suit aujourd'hui. Et l'idée c'est vraiment de recréer ce lien de proximité donc, euh, avec notre communauté.